Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultante business. Alors, je sais que j'ai manqué à beaucoup d'entre vous. Désolée pour le long silence, c'est pas très facile de manager avec tous les programmes. Alors, mais je suis là ce matin pour vous présenter la vidéo sur le back-office de lieb mal Alors, beaucoup de personnes rencontrent des difficultés à comprendre le back-office de lieb mal d'où l'origine de cette vidéo-ci. J'espère qu'elle aidera plusieurs d'entre vous. Donc, n'hésitez surtout pas à la partager avec vos fioles qui puissent comprendre. Maintenant, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors là, pour toi qui me découvre au travers de cette vidéo ou qui découvre l'Iebimal au travers de cette vidéo, je vais juste te dire que l'Iebimal est cette plateforme qui fait dans la crypto-monnaie et dans beaucoup d'autres activités comme l'immobilier, l'agriculture, l'élevage. Et voilà, qui a une microfinance, une compagnie aérienne, euh, sa propre crypto-monnaie appelée Simcoin. Et voilà, qui te permet d'investir un capital au minimum de 200 dollars, à partir de 200 dollars. Et ensuite, qui te le sur un contrat d'une année. En fonction de ton capital, tu as des gains euh, hebdomadaires qui, se, qui te sont payés sur une durée d'un an. Voilà, j'espère que... Euh, voilà, mais si ce n'est pas au travers de moi que tu entends parler de si surtout n'hésite pas à rentrer vers la personne qui t'a parlé de Mal pour t'enregistrer derrière elle. Mais voilà, si tu veux que ce soit moi qui te coach, qui t'accompagne, bien sûr, voilà, n'hésite surtout pas à t'inscrire via le lien en description de ma vidéo. Voilà, j'espère que euh, on est bon, on peut lancer, voilà. Euh, quand vous êtes connecté dans votre compte Bimal, voilà, déjà aussi, euh, si vous n'êtes pas encore inscrit, voilà, vous trouverez euh, le lien d'inscription juste en haut. Euh, en haut de la notification de la vidéo, là, voilà, une notification pour le lien pour s'inscrire dans plus mal comment s'inscrire, voilà. Ensuite, comment comprendre son back office Alors, quand vous êtes nouvellement inscrit, nous allons commencer par ici. Vous avez votre nom. Je vous recommande d'écrire votre nom comme sur vos papiers d'identité. Voilà, c'est très important pour que votre compte soit vérifié. Donc, lorsque vous créez votre compte, dès le premier jour, après ici, c'est tout, tout rouge. Ça va vous dire que le compte n'est pas vérifié. Et lorsque le compte est vérifié, ça passera au tout vert, comme vous voyez là, account verified. Donc, pour savoir comment faire vérifier son compte lié Plimal, c'est très simple. Vous allez aussi voir la vidéo au-dessus. Vous cliquez sur la notification qui s'affiche pour voir comment vérifier votre compte lié Plimal. Vous pouvez faire vérifier votre compte, bien sûr, avec aussi un euh, récipient s'il est valide, bien entendu. Alors, comprenons donc notre back-office. Alors, là, vous avez ici ce qu'on appelle dashboard ou tableau de bord. Nous voilà ici. Pour cela, donc, le back-office s'affiche en anglais. Je vous recommande de venir dans Réglage. En anglais, c'est Setting. Et vous sélectionnez Réglages ou la Setting Language. Vous changez juste le français en anglais ou l'anglais en français pour ceux-là qui sont francophones ou anglophones. Voilà, tout simplement. Alors revenons à notre tableau de bord. Comme vous pouvez le voir, là, vous avez différents menus, différents onglets. Dashboard, tableau de bord, vous permet d'avoir ce menu-ci avec plusieurs informations. Donc, déjà, nous allons commencer par mes paiements. Mes paiements en anglais, ici, ça met généralement mes euh, payouts. Les paiements, ce sont vos gains hebdomadaires qui vous ont versé, qui vous sont versés. Donc, tous les gains hebdomadaires, chaque semaine, c'est ici que ça s'accumule au niveau de mes paiements. C'est ici que ça affiche. Donc, avec ce montant, vous pouvez savoir combien vous avez déjà gagné dans mal depuis que vous êtes inscrit. <coughs> Excusez-moi. Commission. Les commissions, ce sont les commissions de référencement, c'est-à-dire les commissions de parrainage, ceux-là qui euh, invitent les gens dans mal euh, vous, êtes, euh, vous gagnez des commissions. Aujourd'hui, les commissions ont changé. Ils sont maintenant de 4%. Donc, vos commissions, c'est ici qu'ils sont référencés. Le solde de vos commissions, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà 10 dollars et poussière de gagner avec Liéblima en termes de référencement. Et je vous dis encore, pour ceux qui ne connaissent pas la puissance du MLM, ne soyez pas chiche en opportunité. Quand vous avez une opportunité fiable, n'hésitez pas à la partager. L'entreprise vous récompense pour cela. Les bonus. Les bonus ici, c'est les, les gains de leadership, les plans de compensation de l'IEB Limal. Ça signifie quoi euh, Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, il y a le plan carrière. Donc, dans les plans carrière de l'IEB Limal, vous recevez des bonus en fonction de votre niveau. Donc, ici, on a le niveau starter, bronze, silver, jusqu'à président. Voilà. Donc, en fonction de ces niveaux, si vous recevez des team bonus, qu'on appelle les bonus euh, d'équipe. Donc c'est ça que vous recevez. Et ce sont ces bonus-là, donc qui sont, euh, ce sont ces bonus-là, donc qui sont cumulés au niveau de bonus ici. En fonction de votre niveau, vous recevez des bonus. Dès que vous dépassez un niveau, voilà, cela cumule au niveau de bonus. Solde du compte, c'est là où vos payouts arrivent. Donc, vos paiements arrivent au niveau du solde du compte. Vos commissions arrivent au niveau du solde du compte. Vos bonus arrivent dans le solde du compte. Lorsque vous achetez des limos, ils sont tous dans le solde du compte. Donc vous pouvez voir mon solde actuellement, il est là. Hein? Je ne vais pas trop parler. Hein? Vous savez lire. Alors, on continue. Sponsor, info. Voilà. Mon chiffre d'affaires personnel. Alors ici, en anglais, généralement, ça met euh, euh, sponsor quelque chose là. J'oublie. Donc, euh, ici, ça met, moi, dans, en tout cas, on va, on va faire en français, ceux-là qui me traduire ou transiter, parce que là, j'ai translate pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais. J'ai translate ah, j'ai traduit maman, le français, le, la conjugaison de l'anglais de ça. Ouais, donc, euh, comme je disais tantôt, mon chiffre d'affaires personnel, ici, vous avez vos directs, vos fioles directs. En fait, le chiffre d'affaires, votre chiffre d'affaires plus vos fioles directs, c'est ici que c'est répertorié. Maintenant, chiffre d'affaires d'équipe, c'est vos fioles plus, les fioles de vos fioles jusqu'à la cinquième génération. C'est mentionné, c'est mentionné ici. Chiffre d'affaires d'équipe, c'est vos directs et leurs directs et leurs directs jusqu'à la cinquième génération. C'est ça le chiffre d'affaires d'équipe. Retrait, c'est le nombre de retraits que j'ai fait en direct, que j'ai déjà fait directement les retraits. Investissement personnel, c'est le montant total de mon investissement à l'heure actuelle qui est de 9 dollars l'IMO. Voilà. Donc ici, j'avais fait un retrait par carte Visa. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis partenaire UBA dans la vente et la recherche des cartes Visa prépayées. Et oui, ici, j'avais fait un test pour les cartes Visa avec ma carte Visa personnelle que je vends pour voir si je peux faire le retrait. Eh bien, vous pouvez voir, le retrait est passé. Et l'avantage avec lieb c'est que les retraits via carte Visa vous sont facturés à 600 francs. Et les retraits via Orange Money vous sont facturés à 550 francs. Donc, vous êtes gagnant en commandant vos cartes Visa UBA. Vous pouvez les commander chez lieb Le délai est long. Mais, bon, moi j'ai commandé la bien. Je croyais qu'elle était différente. Mais bon, je me suis rendu compte par après que, euh, avec mes cartes Visa prépayées, que je vends euh, en partenariat avec UBA, vous pouvez aussi faire vos retraits à 600 francs sur la plateforme LIEP LIMAL. Ce que je vous encourage à faire. Donc, N'hésitez pas, les cartes sont toujours, mais alors toujours disponibles. Anytime, anywhere. Voilà. Euh, les packages. Les packages, donc les différents packs de LIEP LIMAL, les différents packs d'investissement, c'est là où vous voyez Investment Package. Pour arriver à, cette, à, cette, à, cette, à ce menu-ci, vous pouvez y avoir accès aussi directement en cliquant sur pack ici au niveau de menu vous cliquez sur pack pour voir vos différents packs actifs vous pouvez cliquer sur mes packs donc pack ici vous avez les différents packs que vous pouvez voir là mais si je clique dessus j'aurai tous les packs sur euh, l'écran mais donc là c'est les différents packs liés vous pouvez switcher ici les différents packs disponibles actuellement dans mal vont jusqu'à 000 dollars les autres packs ont été euh, suspendus pour des raisons de sécurité voilà pour y avoir accès il faut que le CEO lui-même vous l'autorise voilà my payout history donc vous voyez que même quand vous traduisez l'interface en, en français tout ne se traduit pas en français ça reste d'autres restent détruits en anglais my payout donc c'est l'historique de vos paiements en fonction de vos différents packs actifs sponsor information ça c'est les informations de votre parrain la personne qui vous a parrainé si vous ne connaissez pas, vous voulez joindre votre parrain et que vous, êtes, vous avez souscrit un lien au hasard, cliquez sur Call now ou cliquez sur WhatsApp, ça va vous rediriger vers son compte. Voilà. Pour ceux-là qui n'arrivaient pas à m'avoir et qui ont souscrit derrière moi et qui veulent que je les accompagne, n'hésitez pas à me contacter. Mon contact est toujours en description de la vidéo ou sur la vidéo, donc n'hésitez pas. Je réponds bien que tardivement, je suis saturé, mais je finis par répondre. Et si vous voyez, withdraw statut, donc le statut de vos retraits. Les retraits sur mal se font chaque 23. Je vous recommande de lancer vos retraits chaque 22 ou le, 20 ou le 21. Et les paiements se font du 23 au 25. Vous voyez là, c'est compliqué. J'avais bel et bien reçu mes 30 000. Voilà, comme vous pouvez le voir là. Et c'est intéressant. Donc là, c'est le dashboard de Lima que je viens de vous expliquer, de la plateforme Lima, que je vous expliquais. Maintenant, si vous naviguez dans les menus, lorsque vous voulez faire euh, d'autres opérations, pour éviter d'être très longue, je vais éviter d'entrer dans tous les détails ici. Parce que pour chaque détail, vous avez mieux fait une vidéo. Ça vous permet de comprendre comment faire. La vidéo sur, au niveau des finances, transfert, retrait, comment faire un retrait, comment faire un transfert, vous pouvez voir la vidéo en description. Euh, vous pouvez voir la vidéo dans euh, mes vidéos. Comment faire un transfert de l'IMO via Voilà, j'espère que cette vidéo aura aidé beaucoup d'entre vous de comprendre comment euh, fonctionne le back office de l'IABLIMAL. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo à vos filleuls, euh, à tous ceux-là qui veulent comprendre comment marche l'IABLIMAL. Voilà, c'est une opportunité assez intéressante. Ne vous laissez pas intimider. Continuons à investir. Voilà, ne pleurons pas demain. Ne regrettons pas demain. C'est le moment. Il n'est jamais trop tard. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Cliquez sur la colonne de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos de ce genre. Et on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao.